Quand on a un projet à réaliser, finalement, c'est quand même pas facile de faire les premiers pas parce qu'il y a une foule d'outils. Euh, on ne sait pas forcément à qui s'adresser. Dans l'idéal, ce serait génial de trouver exactement ce qui nous correspond immédiatement quand on en a besoin. Pour ça, chez on passe à l'acte, on a décidé de faire la liste de tous les outils et de tous les services qui existent en France pour aider les porteurs de projets qui se lancent. On a besoin de vous pour finir cette espèce de grand annuaire géant de tous les outils et services en France qui aident les porteurs de projets. Venez nous filer un coup de main sur notre crowdfunding. Cliquez sur le lien.